Hey toi Oui toi Moi. As-tu toujours rêvé d'apprendre le malgache euh, oui. Non. Eh bien ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu vas pouvoir réaliser ce rêve grâce à Easy Malgache. C'est un coffret de non pas 3, ni 2, mais un DVD pour apprendre le malgache. Easy Malgache, c'est une nouvelle pédagogie centrée sur l'interaction avec Jojo et Nounou la grenouille. Oh, ceci est une table! Mais Jojo, comment dit ton table en malgache? En oh, malgache, le mot table se dit la tabacha. Oh, la tabacha! Oui, c'est cela, la tabacha. Allez, répète après moi. Bravo, c'est super! Maintenant, allons à la prochaine leçon. Avec ici malgache, apprends à dire oui, yeah, à dire non, ah, oh. à dire oui la bouche fermée, mmh. à dire non la bouche fermée, mmh. À la fin du premier DVD, tu pourras tenir une conversation téléphonique comme un vrai malgache. Hmm, Zanvé, TENATS Toujours pas convaincu Voici quelques témoignages de clients satisfaits. Mais c'est sûrement ça, ça un truc pour gamin hein alors vu le prix que j'ai payé, si vous me. Le DVD il bug, euh, le son n'est pas terrible, je comprends pas tout. De... Mmh. Pour moi, c'est le voisin qui m'a prêté le DVD. Mais je n'ai pas pu regarder parce que tis, tis télévision. Fa, quand je veux regarder la DVD, je vais chez Tonton Igeri. Hier, yeah. il habite là près du centre-ville, en bout de sa Tu vois que toi. D'après, oui ouais, faut que tu parles du DVD. DVD -t? Oui. Eh, yeah, yeah, je vais parler du DVD. Yeah, yeah, je je parle malgache T'es une casse pour DVD. je parle déjà malgache, je, je sais. Eh, yeah, oui, pour la télé. Eh, Et tu t'es oui. une casse mais non Alors, n'attends plus. Profite dès maintenant de l'offre promotionnelle. Nous te l'offrons pour, non pas 40 000 arrières, mais pour 40 euros seulement. Oui, 40 euros Et sera envoyé depuis Madagascar. Par bateau dans les 3 mois suivant ta commande. Nous acceptons les paiements par carte Visa, MasterCard ou par Western Union. Avec Easy Malgache, le malgache devient facile. Oh Voici une table la télévision. Fa quand je... veux, Fa quand je veux le casse. Et la bite là sur le Inamu. Un dingo, hein? Manine ils m'ont des DVD, hein? T'es une gasse. Ah, mais moi, je parle déjà mal -cas.